Bonjour à tous, ça va Brigitte Ça va très bien, bonjour à vous Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Brigitte pour un effet de mentalisme un peu particulier. Je vous donne rendez-vous à tout de suite. Alors Brigitte, aujourd'hui je te propose une petite, une petite expérience avec simplement 10 cartes. D'accord. Qui vont de l'As au 10. D'accord. D'accord Alors ce que je vais faire, je vais mélanger un peu les cartes. Et pendant ce temps-là, tu vas penser à une carte. Mm -hmm. Ça y est C'est bon. C'est bon ouais, Oui, D'accord. Tu la dis pas, tu l'as la dis à personne. Moi, je pense... Je vais faire une petite prédiction ouverte. D'accord. Enfin, plutôt fermée, plutôt. Je vais la déposer sur le tapis. Ici, bien à vue. Tu la Mais vois Oui, je la vois. Très bien. Maintenant, tu veux pas changer Non. Tu peux encore changer Non, pas du tout. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux dire à tout le monde le nom de ta carte Le 7. Le 7 Oui. Alors, deux choses une, Soit la carte qui est ici, c'est le 7. Mm -hmm. Ou soit... Parmi ces autres cartes, il y a le 7. Mmh. Tu es d'accord avec moi Bah oui. Alors, alors, pourquoi le 7 C'est vrai, c'est une question que je me pose. Bah, C'était instantané. C'est instantané carte qui ouais. est venue à l'esprit ouais, ouais. comme, comme ça. Sans réfléchir. Sans réfléchir. On regarde On regarde. Alors, le 4. Non, c'est pas ma carte. Ce pas ta carte. Le 9. Non plus. Non. Le 8. Toujours pas. Non. Le 10. Toujours pas. Toujours pas Non. Le 3 Non plus. Le 2 Non plus. L'As Toujours pas. Le 6 Non plus. Et le 5 Toujours pas. Ce qui veut dire, c'est que... Ah ben, j'ai suis... je... réussi. Bien sûr. C'est le 7 Tout à fait. Et pas mal ah, J'avoue que tu me surprends, là, <rire> franchement. <rire> Maintenant, revenons au, au début. D'accord. Je vais retirer la carte de ton esprit mmh. et je vais simplement faire un petit mouvement magique pour la rendre invisible. Pas mal, j'avoue, bravo, tu vois, c'est magique, Magique. voilà <rire> mes amis, c'était un petit effet de mentalisme, je vous remercie de nous avoir regardé, pensez à liker, commenter. ça nous fait toujours plaisir. Et on vous donne, Brigitte et moi, rendez-vous. Et bien, à la prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis. Bye bye.